Alors aujourd'hui peut-être que tu as l'impression de ne pas avoir confiance en soi, en toi, de ne pas progresser assez vite ou les autres à l'extérieur peuvent te voir comme quelqu'un de confiant et toi pour autant bah, tu doutes à ta faculté à atteindre tes objectifs Alors aujourd'hui j'aimerais te transmettre un exercice pratique que je transmets aux étudiants de l'académie de la haute performance Alors bien entendu là, je ne t'ai pas en face à face mais on va quand même donner le maximum pour que tu puisses appliquer ça et déjà ressentir des effets avant de passer à la phase euh, pratique, justement, le, le premier point à prendre en compte, c'est euh, d'abord, il y a deux sortes de confiance en soi. Tu as la confiance en toi qui est conditionnelle et l'inconditionnelle. Alors l'inconditionnelle, on va commencer par celle-ci, ensuite on va travailler sur la conditionnelle avec l'exercice. Alors, la confiance en soi inconditionnelle, déjà, le premier point, c'est de voir que euh, on revient à l'étymologie même de confiance en soi. Cum, fidence. Cum, c'est avec. Fidence, c'est la foi. La confiance en soi, c'est savoir qui je suis et je n'ai pas besoin de preuves pour ça. Et donc, ça, forcément, nous, avec les sessions de dépolarisation, donc tu peux aller voir, il y a plein d'autres vidéos là où tu peux piocher à droite, à gauche et mieux comprendre ce concept. Bah, ça permet de développer une confiance en soi inconditionnelle et de plus remettre ton identité en question en fonction des résultats extérieurs que tu obtiens. Ce qui est bien que, peu importe les résultats extérieurs que tu obtiens, boum, bah, tu restes tu restes à l'intérieur, tu restes excellent, tu as la certitude et tu sais que tu es juste un être humain en train de progresser. Ensuite, maintenant, le deuxième point, qui va être plus sur la confiance en soi conditionnelle. Donc, as con une fois que tu sais que tu es excellent, si au quotidien on vit dans le monde matériel donc si au quotidien tu n'arrives pas à manifester et à avoir le résultat que tu veux et à avancer dans ta vie bah forcément au bout d'un moment ça va être dur d'arriver à te convaincre que tu es excellent si tu n'as pas les résultats matériels qui suivent et donc pour ça eh c'est important en fait quand tu te projettes sur l'avenir de te projeter sur l'avenir mais à partir du plein et pas à partir du vide parce que si tu te projettes à partir de tous les échecs que tu as eu dans la vie bah forcément quand tu regardes l'avenir tu te dire wow ça va être compliqué alors que si tu te projettes dans l'avenir à partir de toutes les réussites que tu as eues dans la vie, que tu as perçues, et eh bien forcément quand tu vas te projeter dans l'avenir, tu vas dire « mais en fait ça a tout le temps fonctionné donc bah, ça va fonctionner dans le futur ». Donc tu es prêt On va noter. Donc l'exercice qu'on va faire ensemble est tiré de la méthode SAIN, système d'alignement neuro-émotionnel, et tu peux aller voir le site de l'Institut SAIN ensuite. C'est tiré, donc tu peux même acheter le, le muscle du bien-être, euh, qui est un, un bouquin ou qui explique cet exercice. C'est tiré de l'exercice des trois colonnes. Comme ça, tu pourras y retourner et retrouver ça facilement. Donc, le premier point, tu te poses là, tu peux mettre pause sur à cette vidéo. Tu prends un papier, tu prends un crayon. Et là, je vais te demander de noter toutes les réussites perçues depuis que tu as commencé ton activité sportive par exemple donc tu notes peut-être que tu es meilleur techniquement peut-être que tu as monté des divisions peut-être que euh, tactiquement tu as une meilleure euh, réflexion et une intelligence de jeu note au moins 5 6 points de progression allez tu mets pause et tu mets sur une minute un minuteur et tu notes le maximum de points de progression perçus ok c'est fait alors maintenant je vais te demander soit tu te mets debout soit tu te mets assis mais tu euh, gardes ta colonne vertébrale droite et je vais te demander de jouer le jeu à 200%. Maintenant, allez, ferme les yeux. Prends une bonne respiration. Super. Voilà, détends ce que tu peux détendre. Et laisse tendu ce qui ne veut pas se détendre. Peu importe. Mais maintenant, visualise, rappelle-toi le premier moment que tu as noté. Ça peut être un autre moment, ça peut être dans le désordre et ça peut être même un autre moment qui te vient comme ça. Ok, connecte-toi à ce moment-là. Génial. Et regarde ce que tu as réussi dans le passé. Voilà, agrandis l'image, illumine l'image, rapproche l'image de toi. Porte attention sur les bruits, sur les sons. Qu'est-ce que tu te disais Qu'est-ce que tu disais aux autres Qu'est-ce que tu disais à toi-même Voilà, comment l'énergie tourne dans le corps quand tu dis « Ouais, ça c'est vrai, ça j'ai réussi, là, c'est top. » Et bascule sur un deuxième moment où tu t'es perçu en réussite. Pareil, t'as grandi l'image, tu mini image, tu rapproches l'image de toi. porte attention sur les sons, sur les bruits, Comment l'énergie tourne dans ton corps. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres là, est pareil. Yes, c'est fait, ça s'est passé aussi. Allez, un troisième moment. Pareil, t'as grandi l'image, t'élimines image, tu rapproches l'image de toi. Porte-attention sur les sons, les bruits, comment l'énergie tourne dans ton corps quand t'es connecté à ça. Ce que tu dis à toi-même, ce que tu dis aux autres voilà, ressens ce, ce moment de réussite et maintenant tu passes à un quatrième moment et tu fais la même chose, tu laisses un cinquième moment un sixième moment et là tu laisses toutes tes perceptions de réussite re remonter voilà, et vois toutes les réussites que tu as fait super, et quand tu es connecté à ça ressens ton niveau de confiance à combien il est là entre 1 et 10 voilà, et à partir de ce moment, du coup, tu peux regarder tout ce qui fonctionne aujourd'hui Voilà et puis ensuite tranquillement tu vas prendre deux trois bonnes respirations et tu rouvres les yeux donc voilà ça on a fait un bout de l'exercice de cette méthode sa et du coup juste avec ça là je suis curieux de voir comment tu te ressens est- ce que ta confiance a plutôt monté ou a plutôt descendu donc c'est important puisque notre notre regard au quotidien va être plus attiré parce que on n’a pas par le vide que plutôt que par le plein quand tu connais ça tu as juste à éduquer ton cerveau de temps en temps à titre personnel moi même aujourd'hui quand je... il m'arrive encore d'avoir des moments de doute je suis un être humain comme tout le monde et eh bien de prendre mon papier de prendre mon crayon et noter ok toute la progression que j'ai fait depuis euh, depuis tout jeune parfois je le fais et en fait juste en vo... en faisant ça pff, la pression est tombée, tu fais ok non mais en fait je suis dans je suis le bon chemin les objectifs que je souhaite atteindre je vais les atteindre et euh, c'est qu'une question de temps donc juste en faisant ça ça relâche et après avec la dépolarisation tu te dis bon de toute façon si je l'atteins pas il y aura quelque chose de mieux derrière donc tu as un sentiment de, de foi qui se dégage fait que